Bonjour à tous Alors il y a le chat qui a décidé de venir me rendre visite. Je, le, je la pose à côté. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de l'éclipse, puis de ce que c'est que les éclipses. Parce que euh, ce jeudi, jeudi de cette semaine, il va y avoir une éclipse solaire. Donc une éclipse, c'est quand la Terre, la Lune et le Soleil sont suffisamment bien alignés, et donc il y en a un qui passe, qui passe devant l'autre. Et donc une éclipse lunaire, c'est quand la lune passe derrière la Terre, et une éclipse solaire, c'est quand la lune passe entre la Terre et le Soleil. Alors moi je suis à Toulouse, je vous parle depuis Toulouse, et donc depuis Toulouse, le ciel il va ressembler un petit peu à ça, jeudi, aux alentours de... 11h45, on va voir la lune qui mordit un tout petit peu sur le soleil. Alors si on fait pas attention, euh, bah, on peut tout à fait ne pas le remarquer parce que euh, la lune qui, qui cache aussi peu le soleil ça va pas vraiment faire une grosse différence de luminosité, à peine, euh, à peine comme un nuage qui passe devant. Mais par contre il y a d'autres endroits, surtout si vous êtes en Bretagne par exemple, où là la, la Lune va mordre vachement plus sur le Soleil et euh, ce sera un spectacle vachement plus impressionnant. L'éclipse va, euh, va être partielle à Toulouse, mais par contre il y a partielle sur toute la France même. Mais par contre il y a des endroits sur Terre desquels on pourra voir l'éclipse totale. C'est-à-dire qu'il y a la Lune qui va complètement recouvrir le disque du Soleil, ou presque complètement. Donc si on va se balader, par exemple, euh, au Danemark, hop, dans le, planéta, dans le Stellarium, je sors la carte, et là, on va... Il y a la Lune qui va arriver pile poil devant le Soleil. Alors, c'est pas une éclipse vraiment totale totale, parce que là il y a un petit bout du soleil qui va toujours dépasser autour de la lune, c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Donc c'est parce que le soleil fait un anneau autour de la lune, donc on a juste un anneau de lumière autour de la lune. Et, mais les éclipses elles ne vont pas tout le temps être comme ça, on a aussi en, en tête un petit peu des images où il y a la, la Lune qui recouvre complètement le disque du Soleil. Mais en fait c'est juste que la Lune, elle eh ben elle va pas tout le temps être à la même distance de la Terre. Il mmh. y a des fois où elle va être un petit peu plus proche de la Terre, des fois où être, elle va être un petit peu plus éloignée. Et en ce moment, la Lune elle est, elle est un petit peu plus éloignée, ce qui fait qu'on la voit un petit peu plus petite. Enfin, les objets qui sont plus loin, on va les voir plus petits que les objets plus près. Ben, la Lune c'est pareil. Et donc comme là elle est un petit peu plus loin, on la voit un petit peu plus petite. Le soleil, il va toujours avoir le même diamètre apparent, mais la lune elle va avoir un diamètre apparent un petit peu plus petit, et du coup on va avoir cet anneau de lumière qui va rester autour de la lune. Et donc c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Alors des éclipses, bah, on n'en voit pas si souvent que ça en fait, et euh, on peut un peu se poser la question de, de pourquoi on ne voit pas des éclipses euh, plus souvent. Parce que la lune, va bah, fait le tour de la Terre, en un mois, en gros, un, un peu moins, 28 jours. Donc la Lune a fait le tour de la Terre en, en, en 28 jours en gros, donc on pourrait croire que, bah, à chaque fois que la Lune va passer devant la Terre, entre la Terre et le Soleil, bah, il va y avoir une éclipse, et on voit bien que c'est pas, pas du tout le cas. Mais c'est juste que l'orbite de, de la Lune, elle est un petit peu inclinée par rapport au Soleil. Tiens, je vais vous montrer, on va encore voyager dans l'espace, et cette fois-ci, on va quitter la Terre. Et on va aller sur le soleil. Hop, donc là on zoome on zoome on zoome on zoome on se rapproche, hop, voilà on voit la Terre ici avec la Lune qui est juste devant. Et là on peut regarder l'orbite de la Lune. Et donc l'orbite de la Lune c'est le trait rouge qui est là. Et l'orbite de la Terre elle est comme ça. Donc on voit bien que l'orbite de la Lune, elle est inclinée, un petit peu, par rapport à l'orbite de la Terre. Et l'inclinaison, elle va rester la même pendant que la Terre fait le tour du Soleil. <rire> Belle pelouse sur le Soleil, dit Negara. Oui, sur euh, Stellarium, en fait, on peut... Euh, on peut charger des scènes et euh, par défaut, euh, c'est toujours la même scène qui apparaît, quelle que soit la planète sur laquelle on est. Et on peut enlever le sol, et remettre le sol. Mais il y a des... Euh, c'est possible de configurer Stellarium euh, pour qu'il change automatiquement la scène en fonction de la planète sur laquelle on est. Mais je l'ai pas fait. Alors là, on va... encore se déplacer encore un petit peu plus loin. Donc là on était sur le soleil et on regardait vers la terre. Et cette fois-ci on va carrément quitter le système solaire. Et on va regarder... Hop, là on a la terre. Alors pour visualiser un petit peu pour... pour visualiser un petit peu mieux pourquoi... Euh, pourquoi on n'a pas des éclipses chaque mois. Donc là on est... Euh, on a une vue de l'extérieur du système solaire, donc là on est au-dessus du Soleil, on, a le, on voit le Soleil qui est ici, la Terre qui est ici, qui fait le tour du Soleil comme ça, le, en suivant la ligne bleue. Je ferme l'heure. Alors, pour imaginer un petit peu à quoi ressemble l'orbite de, de la Lune, donc vous pouvez imaginer, vous prenez une feuille de papier que vous tenez à deux mains comme ça devant vous, Et vous inclinez un tout petit peu le, la feuille pour que le côté droit, il soit plus proche de vous. Et là, vous ne faites plus tourner la feuille, mais par contre vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la déplacer de gauche à droite, de haut en bas, dans toutes les diagonales. Mais il y a toujours ce côté droit qui est plus proche de vous. Et donc là, bah, vous prenez la feuille et vous suivez la ligne bleue comme ça. Hop. Et donc, il y a des moments... Et donc la feuille, en fait, c'est là où la lune peut se déplacer. La lune ne peut que se déplacer à l'intérieur de cette feuille de papier là, qui est, qui est penchée, que vous tenez de façon imaginaire dans vos mains. Et donc il y a des moments où la lune va passer dans l'axe qui est entre la Terre et le Soleil quand elle fait euh, son orbite dans sa feuille, et puis des moments où elle va passer un petit peu au dessus ou un petit peu en dessous. Et du coup il y, y, a, y a certains mois où on aura des éclipses, et certains mois où on n'en aura pas. Alors si on revient sur le soleil, on enlève le sol parce que c'est pas très joli. Hop, la terre elle est là. On centre sur la terre, Et là, on va faire accélérer le temps. Hop, la, la Terre, elle se balade le long de son orbite. Là, on est pendant une éclipse. On accélère encore un petit peu. Hop, la Lune, elle fait le tour de la Terre. Alors là, on a l'impression qu'elle se déplace juste comme ça, mais... Il faut bien voir que là, en fait, on est depuis le Soleil, en train de regarder vers la Terre. Donc en fait, la, la Lune, elle est en train de faire un cercle autour de la Terre. Mais non, on n'en voit que la projection. Hop, la lune, est... hop, la lune elle continue à faire son tour. Là, elle va passer derrière la Terre. hop Et elle va continuer à faire un tour. Là, elle va repasser devant la Terre. Ah ça fait mal au cerveau Bon, on va ralentir un petit peu encore, donc là la, la lune, elle va passer bientôt, bientôt, bientôt, bientôt devant la Terre, et cette fois-ci elle va passer un tout petit peu au-dessus. et donc là, la Lune, on va voir la nouvelle Lune, donc on va voir le côté de la Lune qui n'est pas éclairé par le Soleil depuis la Terre, et la Lune, elle sera un petit peu au-dessus de l'axe qui est entre la Terre et le Soleil, et du coup, on ne verra pas d'éclipse. Et puis en plus, bah quand il euh, quand y a une éclipse, et eh ben c'est pas sûr à 100% qu'on la voit depuis un endroit donné de la terre. Donc moi, par exemple, je suis à Toulouse, et quand la Lune va passer devant le Soleil quand il va y avoir l'éclipse, et c'est que les gens qui sont sous l'ombre, qui sont derrière l'ombre de la Lune, qui vont voir l'éclipse. Donc là il n'y a, y a que les gens... Donc là, en ce mom en le mo au moment qui est montré là, dans Stellarium, bah, il va y avoir les gens qui sont euh, ici, sur Terre, qui vont voir l'éclipse. Et donc l'éclipse qui aura lieu euh, bah, cette semaine, jeudi, mais il n'y a, a que les gens qui sont euh, de ce côté-là de la Terre qui la verront. Donc il y a les gens, euh, par exemple, au Danemark, qui, qui la verront plutôt bien, euh, les gens au Groenland la verront très très bien, mais il faut passer dans l'ombre de la Lune pour pouvoir voir l'éclipse. Donc ça veut dire, bah, il y a tous les gens dans l'hémisphère Sud qui vont pas le voir du tout, et puis même il y a pas mal de gens dans l'hémisphère Nord qui vont pas la voir non plus. Donc même s'il y a des éclipses tous les six mois, et eh ben c'est pas à tous les coups qu'on peut les voir depuis un endroit donné de la Terre. Alors si vous voulez regarder euh, l'éclipse jeudi, euh, je vous encourage fortement à, à essayer de voir si, si vous n'avez pas, si pas trop de nuages. Surtout si vous êtes plutôt dans le nord de la France, euh, en Bretagne ça ça, c'est là que c'est le mieux. Euh, si vous êtes dans, dans le nord de la France c'est pas mal aussi. Euh, alors soit vous pouvez utiliser des lunettes spéciales éclipse. Euh, par contre vous avez peut-être des lunettes d'éclipse qui traînent dans vos placards d'une éclipse précédente, et là, n'est pas trop le bon plan. Euh, vous pouvez les, les accrocher sur le mur pour faire, un, pour faire de la déco et pour faire un souvenir, par contre, des lunettes qui ont plus d'un an, ce n'est pas une bonne idée de les utiliser, parce que le revêtement des lunettes, il va s'abîmer, et ça va moins bien vous protéger les yeux. Euh, pareil, il ne faut pas utiliser des lunettes de soleil, il ne faut pas utiliser plusieurs lunettes de soleil empilées, il faut vraiment utiliser des lunettes spéciales pour les éclipses parce que des lunettes de soleil en fait ça filtre pas assez de lumière et ça si vous essayez de regarder avec des lunettes de soleil, ça va juste vous abîmer les yeux. Et au fond de l'œil, euh, on n'a pas, on n'a pas de, de, de nerfs pour re ressentir les sensations donc ça va vous brûler les rétines et vous sentirez, enfin, vous serez aveugle avant d'avoir senti quoi que ce soit. Donc vraiment faites super gaffe avec ça. Euh, utilisez pas des lunettes de soleil, utilisez que des lunettes spécifiques à Eclipse et des lunettes qui sont pas trop vieilles parce que bah, le revêtement il s'abîme, il se raye, il suffit d'une petite rayure pour que la lumière du soleil passe et que ça, ça, ça puisse vous endommager les yeux. Euh, après si vous avez pas de, de lunettes à Eclipse, c'est pas grave, il y a peut-être moyen de moyenner. Euh... Si vous avez un, un club d'astronomie autour de chez vous... Ils vont probablement faire une séance pour voir l'éclipse. Alors peut-être vous pouvez essayer d'entrer en contact avec eux, même si c'est plus difficile en ce moment avec le Covid. Vous pouvez peut-être entrer en contact avec eux et essayer de voir l'éclipse avec, euh, avec du bon matériel. Et puis si vous n'avez pas de, de, de club d'astronomie autour, ou que vous n'êtes pas encore vacciné contre le Covid, vous pouvez aussi euh, fabriquer avec vos petites mains. Euh, un, un objet pour voir les éclipses. Donc en fait ça on le voit pas trop sur la caméra parce que les trous sont vraiment tout petits. Mais, donc c'est un carton à pizza, dans lequel j'ai fait, enfin fait plusieurs trous, il suffit d'en faire un, mais j'en ai fait plusieurs qui ont des tailles différentes et des formes différentes, et comme ça ça me permet de tester un petit peu ce qui est le mieux, et de faire un peu une expérience chez moi. Donc il suffit de prendre un bout de carton ou une feuille de, carton, de papier cartonné, il faut juste que ça soit un petit peu opaque, mais euh, enfin vous prenez ce qui traîne chez vous et vous faites un tout petit trou dedans, genre une pointe de compas, vous faites un tout petit trou et vous regardez l'ombre du carton, vous, pendant l'éclipse vous inclinez votre carton vers le soleil et vous regardez l'ombre du carton en dessous vous allez voir un petit point de lumière là où vous avez fait votre trou et ce petit point de lumière il va pas avoir la forme du trou il va avoir la forme du soleil, si votre trou est assez petit. Et donc, quand la lune passera devant le soleil, vous verrez la forme du trou qui change. Et donc, en fait, vous verrez l'ombre de la lune qui passe devant le soleil. Donc pour ça, il faut vraiment que le trou, il soit, il soit tout petit, petit. Donc c'est un peu un compromis à trouver aussi, parce que si le trou est trop petit, vous n'aurez pas assez de lumière qui passe à travers le trou, vous y verrez, vous y verrez pas grand-chose. Et par contre, si le trou est trop grand, ben vous verrez la forme du trou et pas la forme du soleil. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs trous. J'ai toute une collection de trous sur mon carton. Euh, parce que comme ça, bah, ils ont différentes tailles et différentes formes. Et euh, comme ça, bah, il y en a sûrement un dans lequel euh, je pourrais bien voir l'éclipse. Donc euh, avec, euh, avec la projection, comme ça, vous prenez aucun risque. Pour vos yeux. Et euh, vous pouvez voir euh, l'ombre du soleil. L'ombre de la lune. Qui passe devant le soleil. Et ouais, Negara me dit qu'il a une paire qui garde depuis longtemps. Et ouais, non, c'est... ça fait des bons souvenirs, mais c'est pas, pas quelque chose qui, qui, qui est bien qui à, à réutiliser d'une fois sur l'autre. Il y a des questions. Alors, euh, avec la visibilité à Toulouse, c'est suffisant pour voir quelque chose. Alors, euh, comme je montrais au tout début, ça va vraiment mordre un tout petit petit peu. Donc, avec la projection, je pense qu'il y a peut-être moyen de voir un petit peu la déformation. Mais... Ça, ça se teste. Je, je pense que ça se tente, mais c'est un peu hasardeux. Euh, à Toulouse, l'éclipse aura son, son maximum aux alentours de midi. Euh, donc il faudra regarder euh, vers ce moment là. À d'autres endroits en France, le maximum sera à d'autres moments de la journée. Donc euh, je ne vais pas tous, euh, tous vous les dire. Par contre, euh, vous pouvez aller sur le, le site de, de l'Observatoire de Paris qui a plein d'informations. Ou alors vous pouvez juste regarder dans, dans Stellarium, si vous avez Stellarium installé, et si vous n'avez pas Stellarium installé, ça se télécharge, c'est un logiciel libre et gratuit. Euh, donc vous pouvez regarder dans Stellarium, euh, mettre votre position, et regarder à quel moment euh, l'éclipse sera à son maximum pour vous. oui, et donc là euh, j'ai réussi à afficher euh, les orbites de, de, de deux objets à la fois. Donc là on a l'orbite de la Lune en rouge, et l'orbite de la Terre en bleu. Et donc on voit bien que euh, c'est penché. Merci beaucoup d'être venu pour ce premier stream. Prenez soin de vous, et puis à la semaine prochaine. Ciao